C'est quoi ce t-shirt Quoi Qu'est-ce qu'il a, mon t-shirt Il est très beau, mon t-shirt Mais non, il est moche, ce t-shirt Pourquoi tu vas pas chez Manhattan Manhattan C'est quoi C'est une boutique de vêtements Ah, sur la place du champ de foire Oui Ah, ouais, c'est vrai qu'il faudrait que j'aille voir, hein Et tu crois qu'ils ont toutes les tailles Ils ont pour femmes, hommes, enfants, toutes les tailles Ah, toutes les tailles Et c'est pas trop cher Non, ça va ah, ils font des accessoires, des, des bracelets Il y a des chaussures, il y a des, des bracelets. Chaussures. Ah, ben je vais peut-être aller chez Manhattan, me refaire une belle garde-robe. Manhattan, des vêtements pour hommes, pour femmes.